Qui là c est là C'est Jean-Jacques. C'est pourquoi Ben, je vais vous voir, Jean-Michel, c'est pour, euh, pour l'Olympia. Vous savez, vous m'aviez dit que vous en parlerez à Drucker. Mais je ne veux pas vous déranger, Jean-Michel, mais vous m'aviez dit que vous parlerez à Drucker pour mon Olympia. Écoutez, Jean-Jacques, ça fait 30 ans que je parle de l'Olympia Michel. Mais le mien, Jean-Michel, le mien vous lui avez parlé de Monde Olympia, c'est bientôt quand même. Complètement oublié. Qu'est-ce que vous avez oublié Non, je disais, oubliez-moi un peu. Écoutez, ça fait cinq fois cette semaine que vous venez me voir. Je lui ai parlé de vous. Mais après, vous savez bien que Michel, est surchargé de travail. Et en plus, vous n'êtes pas les Beatles. Je ne suis pas les Beatles, mais vous l'avez dit quand même que j'avais un petit côté Nana Mouskouri côté d'un scourie, euh, mais je vois pas très bien où, hein <rire> Sur la route, pa, rapapam pam, rapapam pam, il sent son cœur qui bat, ra pa pam pam pam pam ra, -pa -pam, -pam, ra -pa pam pam au rythme de ses parapapam-pam, pam pam ra -pa pam, -pam, -pa -pam, -pam. Jean-Michel Jean-Michel